c'est Stéphane. Boutique de prêt-à-porter euh, féminine. Alors j'ai signé la pétition parce que enlever les places de parc, je pense que c'est la mort des commerces. Nous avons besoin des places de parc, nous avons des gens qui viennent non de l'extérieur. Donc euh, c'est bien pour ça qu'on signe la pétition. Complètement. Mmh. Complètement, très important, mmh. c'est un, une rue qui va très bien on va dire, euh... alors je me bats pour Marteret. et vous